bonjour quels sont les trois énormes mensonges que font la plupart des professeurs de yoga tout d'abord comme vous le savez vous pouvez recevoir gratuitement mon guide yoga et heureux qui est l'assemblage unique entre le yoga le plus traditionnel et le yoga le plus scientifique et sécuritaire en cliquant simplement sur le premier lien au dessous de cette vidéo dans la description mais avant ça quels sont ces mensonges ce qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'en France, il n'existe absolument aucune réglementation sur l'enseignement du yoga. Ce qui veut dire que vous pouvez, sans aucune expérience, vous installer, personne ne pourra vous l'interdire, ni vous contrôler. Ce qui doit attiser notre vigilance en tant que pratiquant. Et justement, ces mensonges vont être des repères pour vous pour repérer le bon cours de yoga. Le premier mensonge, c'est le yoga. La plupart des cours ne sont pas des cours de yoga. Car se mettre sur un pied avec les mains devant la poitrine, ça n'est pas du yoga. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le yoga Certes, il y a de nombreux styles de yoga. Mais il y a un point commun. Et ce point commun n'a rien à voir avec les différentes positions, les différentes techniques de respiration, de concentration sur les sens ou sur la méditation. Mais alors, qu'est-ce que c'est le point commun, c'est apaiser les agitations de l'esprit en prenant conscience de l'instant présent. Autrement dit, si pendant le cours de yoga, le professeur ne fait pas fréquemment avec des techniques concrètes référence à l'instant présent, à ne pas faire de compétition, ne pas faire de performance, mais plutôt chercher à s'apaiser et pas simplement apaiser la respiration, apaiser son monde intérieur, ce que j'appelle la tour de contrôle, c'est tout simplement que ça n'est pas du yoga. Mais vous allez me dire, moi je fais du yoga une fois par semaine et déjà ça, ça me détend. Tant mieux, si un échantillon d'imitation déjà vous apaise, alors je vous laisse imaginer ce que le vrai produit complet va vous apporter. Ça donne envie, non Mais pour ça, il faut trouver un vrai yoga, qui ne soit pas que des positions d'imitation, qui soit un ressenti. Et qu'on vous précise ce qu'il faut chercher à ressentir et à apaiser et comment. Le vrai yoga apporte bien plus qu'un peu de détente une heure par semaine. C'est un véritable art de vivre de chaque instant de toute votre semaine, y compris en dehors de votre cours hebdomadaire. Le professeur doit vous donner des techniques, vous aider, vous inciter à continuer votre yoga en dehors de sa séance les deux points suivants les deux mensonges suivants ont trait au fait d'être professeur être professeur ça ne s'invente pas je connais des gens diplômés parce qu'il y a des fédérations il y a des formations qui sont excellentes je connais des professeurs donc diplômés qui sont de très mauvais professeurs je connais des professeurs non diplômés qui sont d'excellents professeurs mais alors quelles sont ces nuances Donc c'est ici le deuxième mensonge. La plupart des professeurs n'ont aucune référence sur la sécurité, la biomécanique et la santé. Et ça, ça doit attiser votre curiosité. Si à aucun moment, en particulier avant le début de votre séance d'essai, le professeur ne vous demande pas quels sont vos problèmes particuliers de santé et en particulier au niveau des articulations, c'est que ça n'est pas un professeur c'est qu'il ne met pas en application le fait d'être professeur. Et pendant la séance, s'il ne fait pas régulièrement référence pendant des passages difficiles ou des positions délicates à votre colonne, vos genoux ou vos épaules, avec précaution ou vos cervicales, il ne mérite pas son titre de professeur. Ça semble tellement évident. Et voici le troisième mensonge, également au fait d'être professeur. Parce que professeur, ce n'est pas simplement de la sécurité, c'est de la pédagogie. L'élève cherche à s'adapter un peu à l'enseignement du professeur, mais le plus gros travail d'adaptation doit venir du professeur. S'il ne s'adapte pas aux positions de la plupart des élèves de son cours, à chaque cours, ça n'est pas un pédagogue. Prenons un exemple concret. Si par exemple, lors de votre séance d'essai, alors que vous êtes assis par terre avec les genoux relevés, ce qui est le cas de la plupart des gens et que le professeur lui est déjà dans la fameuse position du lotus, ça n'est pas un pédagogue. Parce que pendant qu'il vous demande de vous détendre, il y a de fortes chances que vous, vous soyez en train de batailler, abaisser les genoux, peut-être même vous faire mal, en tout cas vivre un très mauvais mouvement de frustration. Le bon professeur, quand il a un débutant, dès la première séance, souvent il se met dans la même position de lui. Pour lui rappeler l'âme du yoga qui est d'abord calmer les agitations de l'esprit, passer au-delà des frustrations. Les positions et leur amélioration, leur perfectionnement ne vient qu'après. En fait, le bon professeur en général montre une position intermédiaire, moyenne de son groupe. Ensuite, il va se déplacer de temps en temps pour montrer aux personnes qui ont le plus de difficultés une position plus adaptée ou aux plus avancées, mais c'est assez rare, des positions plus sophistiquées. Les différences entre ces positions, il n'y en a aucune. Si ce que je vis est apaisé, il n'y a aucune différence entre ça et ça. Parce que le yoga est invisible pour les yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Que ce soit le cas ou pas, à me laisser des petits commentaires ça me motive en fait la plupart des professeurs pratiquent pour eux-mêmes il est même assez fréquent que les professeurs montrent pendant ou à la fin de leur séance des positions que personne dans le cours ne peut faire et qui seraient peut-être même dangereuses pour les élèves c'est là où le professeur nourrit son ego et c'est un signe très facile à discerner pour l'élève de voir que son professeur ne vit pas le yoga Maintenant, vous connaissez les trois mensonges et vous pouvez mieux choisir votre professeur, votre cours ou votre formation en ligne et donc en complément, vous pouvez recevoir gratuitement sur un lien qui est juste au-dessous dans la description, mon guide yoga et heureux, où je fais un mix, une compilation très dense d'astuces, de conseils, de techniques afin de vous aider à faire une séance courte et efficace. Et si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. En attendant, on avance ensemble. Prenez bien bien soin de vous. A bientôt.